Voilà, oh bonjour, bonjour la Suisse, bonjour le... Paris, la France, les amis, voilà, parce que moi je suis suisse, ça, ça vous fait pas penser à quelque chose. Ça, je, je parle aux Japonais, hein, qui, qui sont censés acheter ces bouteilles très très chères, parce qu'on leur attire l'œil, c'est les finaux, avec quelque chose qui pourrait bien être euh, un peu le qui, qui dont ils rêvent tous de voir, parce qu'ils l'ont déjà vu dans les magasins. Donc ça c'est euh, nord de, nord de l'Inde, hein, On travaille euh, par euh, Jerry Khan de 20 litres, l'unité de base, euh, la flotte, la flotte, la flotte. Regardez, euh, il faut... Il faut voilà, ça c'est 3 jours, 4 litres par jour, 5 litres le petit estagnon. Allez, 5 litres d'huile d'olive, euh, moi j'ai consommé ça en un mois, quoi. Euh, Un mois et demi, hein. enfin, j'y vais bien. Et puis à côté de ça, il y a regardé, il y a ça. Voilà, donc je fais péter le, le cornet. J'ai ramené ça avec ma moto à le Scooty, que, que j'ai bien acheté hier. J'ai ramené ça, euh, il y a un coffre, il y a un coffre sous le siège. Donc voilà, ça, ça, ça rentre facilement dans un... Dans un scouti, hein Je m'excuse mais j'ai l'impression que c'est pas net quoi C'est... Je teste et tout